auprès des autres, auprès, euh, auprès des personnes en détresse, mais ça peut être aussi un engagement citoyen, ben pourquoi pas pour l'environnement. Euh, on en parle beaucoup de l'environnement, du climat, de la pollution, etc. etc. Et là, je voudrais que ben, on se tourne vers, vers nos amis de l'ESA, de lésignants, parce qu'eux aussi ont une histoire d'engagement citoyen assez intéressante et qui est passée par le, par le travail, à la base. Alors, euh, Olivier Belmont. Vous êtes moniteur d'atelier. Alors, je vous donne la parole pour m'expliquer un petit peu, puis après euh, on verra euh, avec Cédric, euh, Jérôme et, et Marc comment, comment ils travaillent. Donc, vous faites que... des nichoirs, vous travaillez pour faire des nichoirs avec la LPO, c'est ça C'est pour pouvoir offrir les abris aux oiseaux et protéger les oiseaux C'est ça. Donc en fait, ça fait plus de 15 ans que nous travaillons avec cette activité de nichoir. Euh, nous sommes en collaboration avec la LPO de l'Aude, qui est la Ligue de protection des oiseaux. Et depuis une période d'années, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait acquéri un savoir-faire, donc avec les ouvriers. Et on s'est dit, mais pourquoi pas nous aussi pouvoir créer nos propres nichoirs Donc à partir de là, on en a parlé à l'association, donc l'Aftahim. Et on s'est dit, il serait bien de créer peut-être une marque, montrer notre savoir-faire mettre en avant nos compétences et peut-être enlever aussi l'image du handicap du coup et, et de montrer qu'on est capable de travailler et d'être actif dans, dans le, tissu, euh, le tissu social, commercial social, ordinaire et, et, et apporter par votre travail euh, euh, l'engagement sur ces problématique. et il se trouve donc euh, ça fait, on a eu la, la réponse il y a une semaine, à peu près. Donc, euh, avec la LPO de l'Aude, nous avons participé à le budget participatif donc, organisé par le département de l'Aude. Il se trouve que euh, nous allons réaliser à peu près 1000 nichoirs. Donc qui vont se faire d'ici la fin de l'année jusqu'au début de l'année. Et donc, ces nichoirs sont voués euh, aux habitants euh, du département, qui sont remis gratuitement, mais en contrepartie, donc les personnes qui prennent ces nichoirs devront tenir au courant de la pause mmh. et de voir si ces, ces nichoirs ou gîtes à chauve-souris sont habités. Ouais. Voilà. Donc on est vraiment dans un acte citoyen, citoyen, citoyen. Et, absolument. Et, voilà, et, et qui correspond à la, au alors développement alors... durable et à l'environnement. Mmh. Alors, euh, qui, veut, qui veut expliquer un petit peu comment, se, comment est formé ce, ce, ce un nichoir, un des nichoirs Est-ce que euh, est les nichoirs euh, un... Non, c'est c'est Marc. Ah, Arc. Marc hein Arc Verdi. C'est un type de nichoir, un pour les misanges, un pour les rouges gorges Les anges et rouges gorges Voilà. D'accord. Et comme euh, un concept, c'est euh, c'est notre logo et atelier on douane C'est la signification. Et notre, euh, notre marque, c'est A Ofel. Et Ocel, c'est la marque, c'est le, le modèle d'un nichoir, c'est ça C'est ça. Ouais, c'est tout ce qui correspond au nichoir. Donc Aocel c'est. Pareil, on a voulu faire un clin d'oeil à notre région, donc euh, et à l'autre langue d'origine mmh. qui est l'occitan, mmh. et donc à veut dire oiseau en occitan. Ça veut dire oiseau en occitan. D'accord. Mais combien de temps il faut pour fabriquer un nichoir comme ça, euh, Jérôme ouais. ou, euh, par exemple, je le fais. Ou je alors euh, <rire> <pour rire> après on le fait en de temps. On le fait. Ça dépend de la marque les personnes qui s'en occupent. Mmh. On peut mettre on met 10 minutes à monter une nichoir. Pour faire un nichoir, 10 minutes. Ouais. Ouais, oh, oh. Ça, ça dépend quand on est à, ceux qui sont habitués à monter, qu'ils ont la, la tactique pour y monter. On parle de poste de travail. Hein. Oui. Parce qu'il y a un enchaînement en fait. De... On peut peut-être voir des photos. Oui. Vous avez accepté que l'on vous prenne en photo sur votre lieu de travail. Alors, voici les oiseaux. Il euh, y a des espèces. C'est Donc... qui ça Je ne reconnais pas. C'est Jérôme, Jérôme. Ou Oui, moi. Oui, c'est Jérôme. Ouais, Jérôme. <rire> Donc là, qu qu'est-ce qu que vous faites, là on fait planche, une planche. Puis, euh, après, on fait une bonne sel, une Et sel. de Après, coupe planche, coupe planche comme ça. Un coupe planche, on coupe et après, il pousse, euh, machine, il pousse pour, euh, avec pousse machine. machine. Voilà. et après, après, et tout ça, et tout. Il faut faire attention à ses doigts, il faut... Attention, un peu le et un oui. peu oui. voilà. on est d'accord. Ouais. Voilà. Il y a d'autres photos, peut-être Donc là, c'est une autre étape, ah. oui, donc là, c'est une scie qu'il y a devant. Il y a une scie devant pour couper la planche, c'est ça Oui, ça c'est euh, une scie euh, déligneuse. D'accord, déligneuse, d'accord. Ah, Marc. Là, je... Ça c'est Marc. Oui, c'est moi. <rire> Donc là, qu'est-ce qu'on fait <rire> Là, on ponce les, les arêtes. Quand, euh, quand les bottes à passent à la ponceuse et, et mastiquées par les ouvriers, monsieur, euh, ça va, à la finition à quatre côtés de nos boîtes et on a on a on a différence de, de boîtes mm -hmm. un pour les salines de, de grisson, un pour les boîtes à sel de l'île de Ré à Vendée et plus on, on fait des boîtes à sel pour les Etats-Unis donc vous êtes en train de me dire, vous faites des nichoirs, vous faites des boîtes à sel, oui. et que ce sont des entreprises de la région, et même jusqu'aux états unis qui vous les achètent. Oui, c'est ça. Bah, bravo, hein. je crois que... Euh... Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que le travail que vous avez fait, que ce que vous avez produit, oui. bah, des gens vont l'acheter, vont le... vont le mettre euh, chez eux, ça... non, mais... on a de la fierté, on a. c'est quoi On peut mettre... Euh... Donc, ils ont un ciseau, ils ont euh, une boîte en un concept, c'est notre marque. Euh, ils doivent prendre ça pour accrocher sur un arbre. Mm -hmm. Donc, euh, simplement. Vous pouvez Donc, vous euh, lever et le et montrer, le côté, ouais. venir au milieu de la scène euh, ouais. et montrer euh, montre. pour que tout le monde voit bien le nichoir, si vous voulez. Non. Donc, si vous vous inscrivez. Vous pouvez devenir citoyen volontaire et avoir chez vous votre nichoir. C'est une démarche là, citoyenne. À citoyen, on a euh, une sangle qui va aller là, dessus et à côté. Et derrière, on peut la croiser sur un, sur un, un arbre. Oh, la sangle, sangle c'est pour ne un sur un, un arbre et derrière, on met un crochet qu'on peut fixer au mur. Voilà. C'est que oiseau qui peut rentrer dans ce petit trou-là Là, Là c'est les mésanges. C'est les, les anges, d'accord. Voilà. d'accord. Il y en a d'autres Il y a d'autres... Euh... Oui. C'est oui, que... le gros oiseau C'est un oiseau plat. <rire> Qu'est-ce que c'est Il y a un souris, il prend un souris. C'est pas un. Il passe en chauve-souris. Un chauve-souris. Vous a tout ce que c'est des chauve-souris. C'est un chauve-souris. Est-ce qu'on a une photo de chauve-souris chauve Oui, la il, a la a tour, tour, là. il a tout préparé. Il a tout préparé. Là Un là. souris Hop là Un chauve-souris en chauve-souris en chauve-souris. Ça Il y a l'allume. Il a l'allume. Il a là. là. Ah, ah, il a qui là oui, La marque. En ah bas. Il y a une vis là, une vis là aussi, a une vis aussi. Une vis, donc c'est très, très solide. une vis, comme <rire> ça. Et, et dans, dans euh, une ouais. ah bah. et je, un petit jeu le souris. Voilà. Il cache un tenir sur un crochet. La chauve-souris est en chauve par là. Elle ouais. rentre dans il par ce petit trou. Il y a, il y a un tenir, un tenir, un tenir là. Et après, bouge bouge, bouge, bouge oui, pour il pas. Oui, c'est pour qu'il dorme à la journée. Oui, J'ai gêné. Voilà. voilà. C'est l'écho. Oui. Bravo. C'est l'écho. On bouge, on on bouge, on bouge. va dans le micro. Mais comment, comment ils font pour passer les chansons Parce que c'est gros. Pour euh, passer dans un endroit comme ça, je pense qu'on va ah. y faire. Alors. Alors. On passe pas là. Et passe là. Passe par On suit ça. C'est fort, hein les... Je vais répondre à madame. En fait, ce que, les chauves-souris que vous avez en photo, là, ce ne sont pas les chauves-souris qu'on trouve ici, dans la région. Hein. Donc, ce sont des chauves-souris chauves beaucoup plus petites, qu'on appelle des pipistrelles. Voilà. Et donc, elles peuvent passer dans un trou qui fait à peu près 1,5 cm. C'est pour ça que souvent, euh, il arrive qu'on les trouve derrière un volet. Ça peut arriver l'été, vous voyez Donc, il vaut mieux qu'il y ait des, des gîtes comme ça, justement, qui sont adaptés Et ça leur permet, justement, de, de pouvoir euh, s'abriter. La chauve-souris est très importante parce que c'est un gros prédateur d'insectes, et en particulier des moustiques. C'est pour cela qu'en fait, on essaie de, de mettre beaucoup de nichoirs pour éviter tout ce qui est traitement chimique. Pareil pour certains oiseaux, donc ce nichoir que vous avez là pour Mésange en fait, nous travaillons avec une entreprise qui s'appelle la Mésange verte qui se trouve à, à, Perpi, à côté de Perpignan, à Bages exactement, donc ils sont créateurs et fabricants de pièges pour les chenilles processionnaires. Donc ce sont ces chenilles qu'on trouve dans les pins qui font ces boules blanches et en fait ce sont des, des nuisibles puisque à force euh, ils détruisent les, les pins. Donc, euh, on s'est rendu compte, bien sûr, par la LPO, que la mésange, et entre autres la mésange charbonnière, euh, mange ses chenilles processionnaires aussi. Donc, elle participait en même temps à, au cycle et à éliminer ses, ses, ses parasites, au lieu de mettre des traitements chimiques. Voilà, pour tout cela, en fait, l'idée aussi de... Donc là, vous êtes en train de faire une éducation citoyenne. à l'environnement. C'est ça, un peu. Oui, voilà. ah, mais alors, Ce qui est intéressant, c'est que je, je sais que j'ai qui est là au milieu, est allé lui-même, euh, je crois qu'il y avait une, une rencontre, un salon, c'était quoi Pour expliquer sur un marché Non, ça a été un une marché. rencontre à Carcassonne, c'était la rencontre naturaliste. Une, voilà, c'était ça, je me souviens, une rencontre naturaliste à Carcassonne. Donc c'était l'année dernière, c'était hein. sur deux jours, et nous avions été invités, en encore une fois, par et Aude Claire, donc une association aussi pour la protection de la nature, de la faune et de la flore. Donc l'engagement, euh, le travail a donné une sensibilisation à, à ces problèmes environnementaux en faisant des méchoirs. Mais pour Jérôme, l'engagement citoyen, c'est d'aller hein, de son travail, expliquer le euh, à quoi ça s'est euh, Tout le week-end, tout le week-end, expliquer. Week voilà. week voilà. Et découvrir aussi d'autres choses, il y avait pas mal de conférences, donc c'était ouais. très intéressant. Ouais. Ça parlait, euh, il y a eu plein de conférences concernant la faune et la flore. Donc, ça parlait de. Il y a eu une conférence sur les loups, par exemple. Une conférence sur euh, des escargots. Une conférence sur d'autres animaux. Euh, les, les tourbières aussi. Donc, des intéressant Ce ouais, euh, qui veut dire que c'est une ouverture au monde. C'est une façon de rencontrer aussi d'autres personnes oui. sur d'autres intérêts, d'autres passions. Et d'être acteur. Et d'être acteur. Absolument. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup cet exemple. Vous avez tout dit, vous avez quelque chose euh, sur le cœur à vous raconter encore Il ne faudrait pas vous partir frustré. Un truc important. Il y a, euh, il y a un fiat à l'OVER, LPO, monsieur. Euh, il doit euh, faire euh, tout, euh, tout mon cœur. Ils font des toits en alu au CAT de Lozère. Et ils participent aussi à la construction des nichoirs. C'est un, un partenariat. Un partenariat. Je ça aussi, ça. Et ça aussi. <rire> donc tous les éléments en alu sont faits dans un CAT en Lozère. Voilà, qui ont et et ses compétences donc, hein. et une collaboration. Et chacun apporte aussi. sa compétence dans Tout chaque. À fait. Euh... Excellent. Bravo. Merci encore. Ah. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Alors, je sais. Je sais que vous avez un, un bus euh, qui vous attend, je crois. Donc, euh, on vous en veut pas si vous si vous nous quittez maintenant. Et merci vraiment d'être venu et de et nous avoir présenté votre travail. On vous laisse le temps de récupérer vos affaires. Voilà, Allez-y tranquillement. Pendant ce temps, alors, euh, on espérait avoir ce matin Patrick Sézy avec Céline Velos sa compagne, qui voulait nous témoigner de notre engagement environnemental pour la nature. Parce que lui, tous les, plusieurs fois, le dimanche, euh, il y a un truc qui la ce Patrick, c'est euh, les, les déchets qu'on retrouve le long du canal. C'est la pollution des déchets qui vient sur le long du canal. et Il travaille avec une association euh, qui s'appelle le GISC. G-I-S-C. Alors Patrick n'a pas, pas pu venir puisque le bus, euh, il a raté le bus. Il n'y en aura pas d'autre dans la journée, Donc il est, il est coincé... Il a il est confiné, on va dire, euh, du coup, bah, malheureusement, mais euh, l'ACDAR là. c'est vous qui êtes responsable de cette association. Alors, rapidement, expliquez-nous, on va avoir quelques images, euh, comment vous agissez avec, euh, bah, avec tous nos amis des, qui sont là, comment on peut s'investir, justement, euh, de façon citoyenne pour l'environnement, avec vous. D'abord, euh, je vais vous dire bonjour et merci euh, de m'avoir me, invité. Après, je vais parler au nom de l'association GISC, euh, qui est à Carcassonne, qui existe depuis 13 ans, et surtout de Patrick et de Céline, parce que notre philosophie dans l'association, on ne regarde pas la différence de la personne, si elle est handicapée, si elle est âgée, si elle est jeune, si elle est en difficulté. Notre but à nous, c'est que vous, venez nous voir, et nous, on vous aide dans vos projets. Et Patrick et Céline sont arrivés comme ça. Parce que moi, je parle du vécu. C'est vraiment quelque chose qui... Euh, le vécu, je l'ai fait avec le GEM pendant des années. On a fait des scènes ouvertes, ils sont venus, ils sont montés sur scène. Et ils étaient associés avec tout le monde. Et ça s'est passé dans des cafés, ça s'est passé dans des pubs, ça s'est passé à la MJC, ça s'est passé à saint jean Bousquier de la mairie. Le but, c'est, vous êtes acteurs Et c'est vous qui nous donnez du bonheur. Vous êtes des êtres humains. Et c'est par l'amour, par le partage, par l'échange, qu'on apprend avec vous, pour vous et pour nous. Et merci pour te, te, cette super matinée. Ce n'était pas prévu. On m'a invité. C'était comme et ça, ça bien, merci. au pied de Donc, Merci. merci, merci. Lorsqu'on s'est rencontrés, vous expliquez que Patrick et Céline avaient toujours le sourire, très actifs, toujours à équipé de chaussettes, de gants, à nettoyer les berges du canal. Patrick, il vous dirait, ça me fait mal au cœur quand je vois tous ces papiers, quand ça ça ces je vois ces bouteilles. Voilà, il vous dirait vraiment ça. Il en est vraiment triste hein, de voir tous les, les déchets. Et donc, même si ce n'est pas lui que les amis, ben, il les ramasse, il est vraiment très volontaire. Dimanche matin, le 27 septembre, voilà. Vous... Moi, je matin' il ne viendra pas nettoyer parce que je voulais l'inviter à une croisière jazz qui vous, vous lui direz de venir à 10h30 il va venir avec Céline, ils vont faire une petite croisière jazz partiront de Carcassonne pour arriver à Carcassonne c'est pas beau ça Alors, En ramassant, en nettoyant et protégeant la nature il y a même des cadeaux Merci, merci beaucoup donc, c'est un engagement, l'environnement. C'est aussi un engagement citoyen. C'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Il y aura le GEM. Il y aura le GEM ouais, oui. Le se sont inscrits spontanément. c'est pas moi qui ai été les chercher, c'est eux qui sont venus nous solliciter. On les applaudit bien fort, le GEM, s'il Merci. Ben, ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'on va les voir en action, le GEM maintenant.